Je suis Agnès Pellerin, je suis post-doctorante de la Casa Velasquez en mission à Lisbonne pour un an. Mes recherches au carrefour de l'histoire culturelle et de l'analyse filmique portent sur les enjeux esthétiques et sociopolitiques des musiques populaires dans le cinéma portugais. Durant ma thèse, j'ai analysé la polysémie des séquences de chansons en tant que représentation du peuple, tout au long de la dictature, au moment de la révolution des œillets de 74. Et jusqu'au cinéma contemporain. Actuellement, je travaille sur la construction musicale d'un imaginaire des colonies dans des fictions et documentaires de la période coloniale, donc avant 1975, tournés en Angola ou Mozambique. Ils évoquent les sons palpitants d'une Afrique pleine de mystères, l'énervant Batouk, par opposition au fado plein de saoudades pour la patrie, la symphonie mécanique du progrès et autres clichés de la propagande. Comment les séquences de musique traditionnelles, les voix off, les intertitres, les musiques d'accompagnement, mettent en scène la rencontre coloniale ou construisent des dichotomies Civilisation, sauvagerie, langage, animalité Comment se joue la disqualification des cultures locales Leur domestication, leur instrumentalisation L'objectif de cette recherche est de montrer les évolutions de ces constructions musicales, notamment la césure des guerres coloniales au début des années 60, et la diffusion d'un message lusotropicaliste par le régime Comment la musique cristallise cette idée d'harmonie naturelle, de métissage, censée venir masquer la violence coloniale et postulant l'exception portugaise d'un colonialisme en douceur Dans le contexte actuel, des débats très vifs autour des mémoires coloniales, l'immatérialité musicale peut permettre de souligner l'historicité et les ambivalences de ces représentations.